Je m'appelle Virginie et je viens de faire mon premier stage de aunkai qui est aussi mon premier stage d'arts martiaux puisque je n'en avais jamais pratiqué. Euh, j'ai eu envie de venir parce que je souhaitais euh, essayer de, de connecter ma force intérieure, mon guerrier intérieur. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire lors de ce week-end. Euh, je redoutais un peu le caractère violent des arts martiaux mais euh, l'approche voilà, de Awunkai la euh, euh, m'a permis de porter un autre regard puisqu'il s'agit vraiment de se sentir libre face à la contrainte. Et ça m'a beaucoup parlé et puis au delà de ça ça m'a permis de, euh, de travailler ma manière d'agir et de réagir face à la contrainte euh, quelle qu'elle soit et au delà de la contrainte physique donc c'était vraiment euh, un voyage une exploration euh, intérieure euh, très riche euh, très bien amenée et très bien enseignée.